גוט מורגן עליי, דניאנת ישראל יורדוי לרפואה את הרב ברוך שמואל, בן אלה בתוך שעה חולה ישראל. סיבוס אתי וסידידי נפשן תידי משנה. קונטקט אל סק מינות אתרנל, נוסעת יום לסחת מגילה פר משנה בפסח קורין ופרשת מועדות של תורת כהנים. בעצרת שבע שבועות. בראש השנה, בחודש השביעי, ביחד לחודש. ביום הכיפורים, אחרי מות. ביום טוב ראשון של חג, en rapport avec la machine précédente, on avait parlé de quatre parashiot à lire à des Shabbatot particuliers à l'approche de Purim jusqu'à jusqu jusqu jusqu Pesach. On va découvrir à présent, euh, dans les deux prochaines Mishnayot, en fait celle-ci et la prochaine, les, les séquences de la Torah à lire, les parachyotes de la Torah à lire à chaque occasion, à chaque chag en l'occurrence, Bapessar, Aapessar, et eh bien, Corinne, Beparachat, attention, j'ai introduit, on va découvrir qu'on va évoquer des parachutes. aujourd'hui on n'a pas exactement les mêmes minagim. on a quelques petites différences, je ne sais pas d'où c'est venu précisément, je crois que j'avais déjà vu une fois, mais j'ai oublié, et, et donc, on, on a plus ou moins les mêmes traditions, mais on a quand même changé quelques petites choses, comme ce qu'on va voir tout de suite, Bapessar, Corinne, me paracha, moi Moadot, Shaltorat Koanim. Tout d'abord, ah, on commence avec Pessar, c'est la première fête de l'année, puisque le calendrier commence au Nissan, le calendrier des fêtes. Alors, on lit la Parachat Moadot, Shaltorat Koanim. Torah Koanim, quand dit Torah Koanim, ça veut dire le livre de Vayikra. Il y a là-bas la paracha de, Parachat Moadot, c'est dans la Parachat 2 et mort. On a là-bas, on commence avec Shurro Chesavoez qui va et on va ensuite évoquer toutes les, toutes les fêtes juives. à commencer, elles vont toutes y, tout, tout y passer. On va commencer dans l'anthologique le Pépessar, après la misère du Homer, après la mise de Javuot, après le va après on va évoquer très rapidement Yom Kippour, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs ça va être nécessaire pour la suite, Yom Kippour, puis après Yom Kippour, on va passer à Soukhot, et, et maintenant par rapport à Yom Kippour, c'est évoqué très succinctement ici, parce qu'en réalité, euh, là, il y a une parachate qui rallonge déjà beaucoup sur Yom Kippour, c'est la parachate de Harkharemot, deux parachates en arrière, il y avait dans Harkharemot, c'est justement tout le rituel à faire, Yom Kippur. Donc à Yom Kippur, du coup, on va dire le rituel de Harimot. Mais, mais pour le, toutes les autres fêtes, en général, vous verrez toujours qu'on va dire dans cette séquence, soit tout, soit partiellement. Il y a aussi, il faut savoir quand même qu'il y a deux séquences dans la Torah, on parle des korbanot, des fêtes. Il y a ici, donc dans Parachat et mort, comme ce qu'on a dit, il y a le, comme ce qu'on a, qu a évoqué à l'instant, où là-bas, on, on met plus l'accent sur les mitzots particulières en fait au Batamikdash. Et puis, il y a, à part ça, dans Parachat Pinchas, là, Parachat de moussafine. En général, à notre époque, on sort deux Torah des jours de fête, et puis on va lire dans la première, le parasha, une dans le premier Sefer Torah, on va lire une parachat relativement longue en rapport avec tous les jours de fête. Et puis après, on va lire après le korban moussaf spécif, spécifiquement euh, dans, dans la parachat de mintras. Comme ça, on mentionne sur la sur de moussaf. Ça, c'est notre usage. Apparemment, à l'époque, ils utilisaient, ils sortaient qu'un seul, seul Sefer par semblablement. Et donc, on a dit à Pessah, il lisait toute la parasha de Moadot de Torah de c'est-à-dire du livre de Haïkra. Baat Seret qui correspond à Shavuot. Eh bien, on lit Shiva Shavuot. On lit, alors, tel que c'est rapporté ici, tel que ça a l'air en tout cas, c'est qu'on lit la parasha de Shiva Shavuot, c'est-à-dire dans la parasha de Torah de Konim, où on parle des fêtes, on lit là-bas la séquence qui démarre par Shiva Shavuot, qui se prend là, Machel Khermesh Makama, Machel Khermesh Makama. On parle de Tu compteras cette semaine, puis après tu le à Shavuot. Il y a le Tiberi Tessouane qui dit qu'en non pas du tout, il faut lire toute la parasha depuis Chorekhe Savoëz, et même jusqu'à euh, jusqu cette partie-là qui parle de Shiva Shavuot. Nous, concrètement, on n'a pas l'usage de... Je vous fais un petit résumé de, du printemps, en fait. On a l'usage à Shavuot, on lit essentiellement la parasha de Barkhodash HaShilevi HaShilichi. nest à t Israël N'est-à-t-ve-ne-i-sa-n-ve-ne-sirem, ve ne sirem ma ba-mid-bar ba mid et là-bas, on évoque ensuite, on va faire tout le mamad arsinaï, toute la préparation. On lit le mamad arsinaï, achavot. Bon. Ça, c'est pas mentionné dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il faut lire le paracha des moadot. Et nous, on lit la parole comme parasha des moadot, on lit juste pour le maftir, on va lire la paracha de Pinchas. Berosh Hashana, on lit Hashvii Bechad Lachodesh. Alors là, de nouveau, à il faut lire le Barodesh Hashvii Bechad Lachodesh, le septième mois, le premier du jour. Euh, c'est donc dans la paracha de Shuru Chesévoès, de nouveau de paracha Témor, et là aussi, nous n'avons pas l'usage de, de, de procéder ainsi. Nous, on fait Arosh Hashanah, puisqu'il y a eu Arosh Hashanah, la naissance de Yitzhak, on lit Vashem Paka Detsara pour le premier jour, et le deuxième jour, pour qu'Hashem se souvienne de la, la Kedat Yitzhak et nous, efface, nous, nous écrive dans le livre de la vie. Alors on lit la paracha de la Kedat Yitzhak le deuxième jour. Ensuite, Beyama Kippurimachremot, là c'est comme notre usage, ce qu'on a dit tout à l'heure, ki Kippur, on lit la paracha de. Ou là-bas on évoque tout le rituel, besoin d'y avoir la Kodesh, mais pas au le châtat va y aller. Là, et après au moment de la date Ben Yisraël, les kach chen avec le goral azazel et tout ça. Le premier jour de Chag, quand il y a écrit Chag dans la Mishnah, ça veut dire c'est Sukot. Eh bien, Korin beparashat Mo Adot chez le Torah de Kodesh. nouveau, on va faire comme à Pesach, on va lire la parashat Mo Mo'adot, la parashat qui parle des fêtes qui est dans le Torah de l'ayem, dans le de Vayikrach, ou Khrézé ez ça c'est pour le premier jour, au Bish'ar Kolimot Hag tandis que pour les autres, le jours de la fête, eh bien on lira la paracha des Korbenot, des Korbenot de la fête, le premier jour, le deuxième jour, c'est tout ce qu'il fallait faire, ça soit la sautée de la paracha de Pinchas, ou, euh, non, je ne sais plus, <rire> j'ai un petit trou, est-ce que y a. Est-ce qu'on lit Donc en, en tout cas, on, on, on, mentionne, on mentionne chaque jour de, de Corban, Comment est-ce qu'on apportait les, les Chivim Paris, On commençait avec les 13, 12, 11, 10, on les faisait diminuer, mais pas pour les taureaux, pour les il y avait les 14 élim D'accord Ça c'est pour Soukkot, et ça, comme ça on a aussi l'usage entre peu aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atlacha